Alors, le principe du tour immédiat, c'est de la pédagogie immersive. L'immersion a ce fait dans toutes les entreprises que vous voyez ici, dans les secteurs de la communication, de la production, du journalisme, des rédactions, des salles de spectacle, des institutionnels, le Sénat, la SACEM, France TV, le Figaro, les Folies Bergères. On envoie les jeunes visiter ces entreprises en passant par le relais de nos anciens, de nos intervenants, des stagiaires, des personnes qui sont nos partenaires et qui travaillent dans ces entreprises et à qui on confie un groupe pour aller visiter le décor de leur future vie professionnelle. Les jeunes visitent ces entreprises, font un compte rendu qu'on publie sur un blog national commun au campus de Paris-Lyon-Toulouse et sont évalués par un jury professionnel et c'est ainsi qu'ils commencent à faire leur premier pas dans leur futur métier. Le jour de la rentrée, on réserve à tous les étudiants de première année une petite surprise en leur offrant un stylo ISCPA. Et on leur offre en parallèle un kit mojo équipé d'une perche, d'un trépied et d'une batterie externe pour leur permettre de prendre des films pendant toute la durée de leur scolarité et encore plus pendant le tour immédiat pour résumer et raconter ce qu'ils visitent. Le tout est équipé d'un micro ce qui leur permet de faire des interviews et de prendre du son de manière professionnelle. Et ensuite les montages réalisés sont directement diffusés sur la chaîne YouTube du tour immédiat pour pouvoir visionner l'intégralité de leur travail à la fin des trois semaines de visite. Ce qui est super avec le Tour et Média, c'est qu'on a pu visiter plein de structures dans lesquelles on rêverait de travailler, qu'on a pu parler aux professionnels qui étaient très accessibles, on a pu leur poser plein de questions et puis ça nous a mis directement dans le bain parce qu'on avait des deadlines pour des articles à rendre et des vidéos et ça nous a obligés à travailler en équipe.